Réal Brassard, directeur général et secrétaire trésorier à la MRC de Matawini. La MRC de Matawini soutient 15 municipalités sur son territoire. Elle gère également un territoire non organisé à titre de municipalité locale et travaille en étroite collaboration avec la communauté Atikamekw de Manawan. Nous souhaitons être un employeur de choix. Nous avons donc rafraîchi notre mission, clarifié notre vision et revisité l'ensemble de nos valeurs organisationnelles. Pour nous, les employés sont de véritables collaborateurs. Nous créons des équipes multidisciplinaires dans le but d'innover et de créer de nouveaux projets. Félix Nadeau-Rochon, directeur adjoint au service d'aménagement à la MRC. À mon arrivée à la MRC en 2018, ce qui m'a marqué d'entrée de jeu, c'est l'esprit de camaraderie et l'esprit d'équipe qui règne au sein de l'organisation et au sein des équipes. La force de la MRC réside indéniablement dans l'équipe de travail dynamique, qui favorise le respect et l'initiative de tous. Ce contexte m'a également permis d'évoluer dans mon cheminement de carrière et d'atteindre des nouvelles fonctions, grâce notamment à la confiance qui m'a été accordée par l'administration, par les élus et mes pairs. Simon Pelletier, technicien en évaluation foncière pour le service de l'évaluation de la MRC de Matawini depuis plus d'un an déjà. Dès mon entrée en poste, j'ai rapidement développé un sentiment d'appartenance grâce à ce côté chaleureux de tous les employés. L'expertise et les connaissances de tous favorisent grandement une collaboration naturelle au sein des différentes équipes. Ma qualité de vie et ma conciliation travail-famille se sont grandement améliorées depuis que j'ai commencé à travailler ici. Isabelle Lane, je suis au soutien administratif à la MRC Matawini depuis plus de 30 ans. La MRC Matawini est un milieu de travail accueillant où le bien-être des employés est une priorité. La MRC Matawini a beaucoup évolué depuis que je suis en poste. Ils ont instauré un programme de reconnaissance des employés, ce qui permet de reconnaître le succès de tous. C'est un coin de pays très agréable à travailler.